écoutez moi les petits sandwichs Margas, j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir ma game des 13K, je suis très fier d'arriver à ce palier qui est quand même, euh, on va dire un palier important, un palier difficile d'accès, on est quand même assez peu en Europe, une trentaine à peu près. À avoir passé la barre euh, des 13K. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser, euh, elle va vous faire marrer aussi, hein, c'est aussi le but euh, des vidéos. Je vous souhaite un délicieux visionnage. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes les vidéos. Euh, et euh, voilà, un petit pouce bleu, ça fait également très très plaisir. Ah oui, euh, j'ai pas fait d'intro sur les deux dernières. Euh, je l'ai dit dans la vidéo Hearthstone, mais je vais le dire aussi dans la vidéo Battlegrounds. Dans les deux dernières vidéos, tout simplement parce que j'étais malade, mercredi et jeudi. Euh, donc voilà, j'ai pas, euh, pas pu tourner. Ah, déjà pour faire le montage, j'étais en PLS. Donc voilà, là les intros évidemment reprennent parce que euh, je ne suis plus malade. Have fun. Bon, eux n'ont pas d'armure, donc ça ne m'intéresse pas trop. Et franchement, entre Maligos et conservateur, j'ai une petite préférence pour Maligos, même si c'est pas incroyable non plus. Là, on n'a pas un choix, euh, un choix dingue de perso, mais bon. Attendez, je mets le petit widget de session, comme on dit. Et voilà, voilà. Ok, c'est cool, on a les bêtes. Donc, ça, c'est un départ intéressant. On en chope un. Et on en chope deux. What <rire> pas forcément bien, mais <rire> c'était un 4 au moins ça fait pas trop perdre les combats. Euh, ça dépend après ce qu'il a lui mais. Ok, oh c'est rigolo. Ah il a pas up Il doit up normalement. Non? Oh il a up. Euh, bon. C'est rigolo. Est-ce qu'on ça nous intéresse ou pas? Pas vraiment non. Je pense pas. En vrai ça a le mérite d'être un double. Après euh, c'est pas un double fou pas si j'aime bien rester taverne 1 enfin, avec ce perso j'aime bien rester taverne 1 mais il n'y a pas tant de cris de guerre que ça quoi à part les chats vous vous débrouillez bien. Ouais. Je, vais je vais prendre les anomalies parce qu'en vrai si j'arrive à trouver un client c'est super intéressant je pense que je reste d'acheter client là Le dragon Le dragon est pas mal Et la couenne, ok. C'est quoi ces clients ici? Et je gèle. Il y a un spot qui est sympa là. Je vais geler, même s'il n'y a pas de chat. Bon, je suis pas sûr de mon gel. Hein. Les lemmes bleues, j'aime bien, mais peut-être qu'il faut pas gel, je sais pas. En fait, le coin, j'ai pas envie de le bouffer. J'ai envie de bouffer les lemmes bleues. L'idée, c'est de manger les lemmes bleues. Faire ça, ça, ça. Et voir ce que l'on a ici. Euh, à la coin ça se vend en vrai c'est à dire qu'on prend géomancien et on le mange C est lui qui fera toute la différence. ok est-ce qu'on vend juste pour la stat ici je sais pas je pense qu'on va garder les pièces Je pense qu'on va garder les pièces. Lui, normalement, il ne fait pas trop trop peur. Vu que c'est Galakrond, il a pas une, logiquement une très bonne tempo. Waouh. Wow. Certes, contre Galakrond, c'est triste. Hein. Merci, euh, comme Naël, pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci infiniment. Bon, Là, on garde tout ça par rapport à la. à la Quista Jouer des uranes ou des élèves. laisser mourir des alliés. Ça se fait bien. Après, il faut jouer Murloc, mais Murloc, c'est pas mal en vrai, Mecha. Dépenser des pièces. Laissez mourir des alliés. Jouer des uranes ou des élèves. On peut en jouer en soi, mais... En fait, ça allait bien cette quête, mais... pas le ren ou lm ça y'a pas y'a rien à faire quoi ok et un spot je cherchais la 3 La 4, non plutôt. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Voilà, 4, non Là, c'est vraiment pour tenir. Heureusement que je joue contre un Renault ici. Waouh, wow, c'est strong. Waouh. Man, t'es sérieux Waouh. C'est rare que ce soit un. Que Reno, sur ce tour-là, il soit aussi strong. Bon, un peu sick, mais. Ouais, je vais souvent le gagner, ce combat. Hein. Je vais vraiment prendre euh, autant, là. Le problème, c'est que là, je commence à saigner. C'est compliqué. Enfin, c'est le jeu après, mais. On vais attendre un tour J'ai un peu peur de me faire fracasse Mais bon Après on a un client qui peut tenir quelques créas Avec 24 on peut vraiment rater quoi qu'on attend un tour hein. ouais c'est triste parce qu'on est pas arrivé à trouver nos, nos, un autre client pour tempo ou des lm bleus ou... ouais, ouais on, on va chercher la 5 je pense faut juste pas trop prendre de dégâts ici a l'air d'être compliqué pour pas trop prendre Ouais Ouais ça va encore 6 on a 32 Le problème c'est que la 4 va pas m'améliorer euh que j'imagine. C'est faible. Minirak après peut être OK. Allez, ouais, vite fait. Vous connaissez la ligue des explorateurs Non. Ils sont sympas. Ah ouais. Comme leur chapeau. OK, OK. Peut-être <rire> Minirak. Hein. Mini-rag, c'est un peu lent. Hein. Je sais pas, je suis un peu embêté ici. Je vous l'avoue. Aussi, essayer de voir par rapport à la quête, mais. Dites pas ok autres, que vous avez gagné. Bon On va passer ce combat c'est déjà ça Ah, on peut passer ce combat Ok Je peux pas HP ton 5 Ouais ah, mais c'est pas non plus horrible enfin, C'est pas fou mais c'est pas horrible On va genre cogner idiot En vrai ce sont des bonnes cartes mais.. Un peu chelou quoi. Surtout qu'il y a Murloc dans cette game. Ça marche pas trop avec mes. Ouais je peux up. Hein. Un peu risqué quoi. Pour 7. C'est pas des mauvaises cartes mais est-ce que c'est vraiment.. Je pense qu'on peut quand même s'en contenter peut-être. Ah c'est dur. Ouais, game complexe. Rondelle, ah, rondelle c'est une bonne carte en soi. Ok, cool ça. Bah, L'idée c'est qu'il faut quand même tempo, quoi. Là, il faut pas que je me dise euh, j'essaye de construire, parce que sinon je vais perdre. Enfin, il faut quand même que j'essaye de construire un, un, un minima, mais je peux pas trop faire le mariole. Donc en fait faut que j'essaye faut que j'essaye de tenir, mais en même temps quand même que j'essaye de construire quelque chose, même si le quelque chose ne me plaît pas. Là je suis en train de créer quelque chose qui ne me plaît pas par rapport au fait que les murlocs sont présents dans le lobby. Déjà Big U Run, c'est une compo qui n'existe pas, et en plus Big U Run quand il y a murlocs c'est juste ça n'a aucun aucun sens. Mais c'est ça ou rien donc vaut euh, mieux ça. quand même. Merci Miyaji pour le prime. Merci beaucoup. Là je peux pas me dire je vais dans la 5, je vais roll et euh, Bob va me proposer Bran ou Bob va me proposer un deuxième mini-rags. Malheureusement ça se passe rarement comme ça. Par contre là on va up au prochain tour. C'est juste que la quête on l'utilise pas quoi, pour le moment. Oula Oula ça c'est... 07 0-7 là il... On a l'impression qu'il pouvait y avoir un 0%. <rire> c'est vrai. C'est drôle. Ok. J'ai l'impression qu'il pouvait y avoir un 0%. Ah, c'est des bonnes cartes en soi. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ça fait quoi Est-ce que je peux acheter les deux enfumeurs Ah faut virer quelque chose quoi. Faut virer de client aussi. J'en achète un. En fait c'est bien avec ça. Hein. C'est vrai qu'avec la quête c'est strong. Hein. C'est vrai qu'avec la quête c'est strong. Je pense que je peux trouver un spot. Je crois que lui je le vire. Peut-être c'est la rondelle maintenant. Ah oh mais faut virer deux cartes, je suis bête. Oh, ça se fait non Non oh. Oh, mais ça se fait. Ah oh, ça se fait hein. C'est plus 10, plus 10 par tour. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus, je pense. Il faut un Bran maintenant, quelque chose comme cela. On va pas quelque chose comme cela, il nous faut Bran. <rire> en vrai. Ah zut, ça prend beaucoup de dégâts, mais bon. Ok, bon on a un peu notre plan de jeu. C'est pas un très bon plan de jeu, c'est même un très mauvais plan de jeu. Mais c'est soit ça, soit on n'a pas de board du tout. Ça peut nous accrocher un top 6, pourquoi pas Euh. Ah on va le tripler hein. Charlga Boa Peut-être Boa est meilleur hein. Après Charlga il est cool avec ça C'est un peu une compo bizarre mais Et On peut le garder hein. On peut jouer un peu hybridé quoi ah, ça charlga et... ouais pas facile tout à fait merci bob merci de le remarquer bah ancêtre c'est pas forcément meilleur que charlga si bah, ça marche pas sur ce tour boa oh. boa oh, ce n'est pas une mauvaise carte 1 2 3 non c'est charlga je pense Ok. On, on commence à avoir de la stat. Donc ça c'est intéressant. Duo, c'est ce qu'on disait hier pendant les lobby legends. C'est qu'en fait duo, c'est bien. En fait ce serait bien parce que c'est une mauvaise carte. Hein. Bah, en termes de puissance brute c'est ok mais c'est pas une très bonne carte. Ce serait bien s'il n'avait pas de taunt en fait. Voilà le fait que souvent c'est la créature la plus grosse mais elle se prend un Leroy ou une mantide. En fait ce serait intéressant de pouvoir le protéger en ne lui donnant pas taunt. Bah, en vrai, à gamme à gamme, c'est ok maintenant, non Faudrait virer Cogneur. On vire un duo. Après duo, ça prend de la stat. C'est juste plus de plus de surtout. Ça bah, reste lent. C'est un peu lent peut-être. Pas mauvais hein est ce que c'est pas lent comme si on avait un deuxième charga en somme et encore ça me paraît un poil lent hein. je vais le transformer à ah, hirsute c'est un peu lent Rollons les amis Rollons. engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner trois Ah, parce qu'en vrai j'avais envie d'activer le cri de guerre après. Je me dit, est-ce qu'on active ce cri de guerre ou alors on se moque et on fait mantide. Hein. En vrai ça c'est moins fort. Hein. Allez-y, engagez une de ces recrues. est ouais, d'accord hein. C'est moins fort hein. En fait ça ça donne un, un. Même si ça donne Par exemple ça donne un 4 Un 4 c'est 8 d'attaque C'est 8-8 Parce que j'ai 2 mini-rag Donc là avec lui J'ai plus 8 plus 8 Alors qu'avec Charles J'ai plus 7 plus 7 Après ça booste le duodynamique Mais en vrai Je pense que duodynamique Il va finir par partir Bran ce serait cool ouais Bran ce serait bien c'est clair Parce que c'est. Est-ce que je suis pas trop boardlock pour Bran Bon j'ai gelé ça parce qu'il y avait marqué élémentaire chez mon adversaire Qu'est-ce qu'on vire là bon, je pense qu'on va virer lui hein. Pas ouf hein. Le seul problème de ça, c'est que lui il peut aller là-dessus. Après c'est pas si mal d'avoir un crit de garde de plus. Oh, lui il est pas ouf. J'aurais pu essayer de faire les rolls à zéro, mais ça veut dire qu'il aurait fallu virer quelque chose. Et je crois pas avoir envie de virer lui maintenant. Et lui, j'ai pas envie de le virer parce qu'il a quand même la protection. Ça manque cruellement d'un bran. Ça hein. manque d'un bran. Faut juste pas que la stat de lui aille sur lui après lui il donne que plus 10 plus 10 hein. c'est pas non plus dingue mais de toute façon là on est dans une game de serrure hein. on va essayer de perdre le moins de points possible je pense qu'on perdra des points mais on peut essayer de s'accrocher ok on peut passer là la mantide, elle est cool n'empêche ça nous apporte quand même pas mal de rondeur Il nous faudra un Bran. Hein. Je pense qu'on peut virer du haut si on a Bran. Et encore que Bran, je sais pas trop. Ok, ça c'est cool. On va virer lui. On n'est pas obligé de le virer maintenant. Dark Zap, Kaleg, On s'en moque de tout. hein. On va prendre ça et on va le transformer. Déjà, mais c'est gare. Terre. Ah, hut. Euh... Après, si je trouve un poison... Peut-être que... Poison. Dommage. Quelle horreur. À ce, ce stade de la game, avoir deux cartes mortes, c'est infâme. Hein, franchement, c'est vraiment infâme. Hein. Euh. Bon. Ouais, avec un, un poison, ça faisait double poison. C'est pas mal en vrai. Ça poisonnait lui, ça repoisonnait le poison. Franchement, ça faisait deux cartes énormes. Bon, tant pis, hein. C'est le jeu. Hein. Bon, on va faire ça et ça en fin de tour. Ah, c'est compliqué à dos, hein. C'est une game bricolage, quoi. On mise sur la mort des autres, plus que notre victoire à nous. Attends, mais pourquoi j'ai deux LM Ah non, parce que j'en avais déjà un, pardon. Oh, waouh je peux peut-être gagner. Ah, le mureuzon d'une vie, là. Waouh. Ouais wow. wow, c'est cool de le passer, celui-là. On va peut-être raccrocher un à 4. Non. Euh Non, non, non. On va finir 5. Il y a ça, hein un choix tactique intéressant celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement on va faire de la stat ne pas hein non plus. tenez voilà une pièce pour le dérangement ah je vois ce que vous voulez faire Comment un Uther Uther il sert à quoi On va prendre de la stat avec le Genie. Hein. On transforme le Genie On moque. Hein. Je ne sais jamais si on a un gros LM bleu. une mounted Ah ouais, peut-être. Maybe, maybe. Peut-être pour une mounted, en effet. Donc là, à la fin du tour, on va activer lui, et on va activer lui. Ah ouais, mais de toute façon, lui, il active lui. Je suis bêta. Donc dans tous les cas, il aurait eu poison. Il aurait eu double poison, même. Ah, j'aurais même pu rajouter un poison. Ouais, mais... J'aurais pu rajouter un murloc à la place de... La place de ça, mais bon. Ça reste un taunt, c'est pas si mal s'il si a Leroy. peut lui first, peut-être pour casser un bobo ou une connerie. Et ensuite, on va mettre les trucs poisonnés qui ont un vrai effet. Bon. Bah, écoutez, on a un board qui est nul, mais franchement, il a le mérite d'exister et ça, c'est déjà un pro renfort. À 5, il y a Roy, ouais. Bah, je pense que là, le. Manteed est mieux que Leroy, vu qu'on a quand même trois races. Bah écoutez, on a une chance de survie. C'est cool. C'est cool. Ok. Un tour de plus en moins. Oh. Non, on joue pas au même jeu. Hein. <rire> Lui il a eu brandoré, Doré, j'en ai vu zéro moi. Il a double Nadina. Nice Super ça. Ça tient, ça tient. Hein. Mundi Placet et Spiritus Minima ici. Hein. Bon. Euh, Leroy on a dit. Bête. Hein. Bête. Bête. C'est bête. Faut pas un zap contre Bête. Zap, il sera un peu léger, peut-être en puissance. Ouais, ouais. Je, Au début de le... Enfin. Sur les 5 premiers tours, j'aurais signé pour un top 3. Clairement. Les games qui se passent mal, il faut. Attendez. Euh, Bête. On veut Zap. Voilà qui promet. Je pense. On va prendre un Zap. Eh, hey, a pas de 6 dans ce jeu quoi? What? Bon. Bah, j'aurais fait pouvoir sur un. Tant pis, s'il y a Leroy, on l'achète. Il y a pas Leroy. Reste comme cela. Trop... <rire> Trop tard en vrai. C'est vrai que ça aurait été. Avec... En fumeur, ça aurait monté des tonnes. Hein. Franchement, j'aurais monté des tonnes de stats, ça aurait été vraiment rigolo. Ouais, ça aurait été assez incroyable. Euh, ok. Si on avait eu Gare aussi à un moment, ça aurait été vraiment pas mal. On aurait pu. Je pense qu'il y avait vraiment moyen avec cette quête. En fait, cette quête, évidemment, elle marche avec Murloc. Avec Démon, j'ai déjà essayé, c'est pas si bien que ça. Parce que c'est pas un archétype qu'on a envie de jouer quand même. Par contre, c'est dur de classer, de caler un, un Bran dans un Démon. Alors que Bran dans Murloc, évidemment. Et Bran dans LM, dans LM aussi, ça marche bien. Donc avec LM, c'est ok avec ça. Il une compo que je joue quand même de temps en temps. Euh, ça avec les. Avec Enfumeur ou alors le gros LM bleu. Bon, après. Euh... Je pense qu'on passera pas quand même. Mais... <rire> comme ça. Ok. Bah, c'est un furie des ça. Si je lui chope son baron. Euh... Oh non ça n'a pas furé des vents, mais j'ai chopé son baron Ah oh, je, je, je suis gourmand quand même hein. <rire> je <peux> <rire> Pas besoin de furer des vents en fait hein. Ah c'est pas mal ça Oh il y, y a moyen là en vrai Je crois qu'on a chaté les gars hein. Les gars et les, et les, et les meufs hein. Les meufs et les gars hein. Je crois qu'on a chaté après, est-ce qu'on va le buter ouais, Franchement, il y a moyen là. On a tellement bien hit. Oh waouh waouh waouh wow. Le top 2 ça, y... ça ira pas plus loin, mais c'est un bon top 2 ça. Oh là là Le top 2 Et je suis puni à ça. Je suis comme chez Lob, moi. Vous vous bien. Pour ceux qui ont la ref. Ok. Euh, bon bah contre lui. Euh... Ah il faut un zap contre lui pour casser tout de suite les deux Nadina. Y a pas de 6 dans ce jeu ou, ou zut. Hey Non mais non on a pas besoin de stats, on veut juste, on veut juste zap. Non mais sérieux j'ai vu 0-6. What Ah non, mais... <rire> <'est> pas les, <rire> C'est pas les bonnes les gars. Allez zap. Je pense qu'on perd quand même avec Zap, mais ça nous donne une mini chance d'expérer. C'est yeah, un Zap ça. Euh, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bah, En fait, notre board, il a pas évolué, donc... Euh... La chance du champion. Ouais, bah, j'avais une petite chance, hein, franchement. Et eh, je jouais combien 30% Ou 30 ou 40 Après, c'était 25% de l'étal, mais c'est une chance sur 4. Hein. Une chance sur quatre, si vous jouez au poker, euh, c'est pas une stade de chance. Hein. C'est standard. Hein. C'est vrai que quand on joue que à Battlegrounds, perdre un 50-50. Ouais mais bon, on peut pas. En même temps... Je sais pas s'il n'y a pas rien. C'est déjà. Ouais quand on joue au, au poker, euh... enfin quand on joue à Battlegrounds, que à Battlegrounds, quand on perd un 50-50, on dit ah j'ai pas eu de chance. Alors qu'en soit c'est hyper standard. Hein. Ça me paraît dingue mais ça enfin, c'est normal de perdre un 50-50. Attendez mais j'ai une petite chance là, égalité. Euh... Non mais je suis large. Ah dommage <rire> Ça tape au mieux il y avait moyen. Ah déjà. joué. Euh, drunk dragoon. Ok. Et c'est la game des 13K en plus. Hein. Première fois que je fais 13K dans cette saison. Enfin, cette saison. Super. Nice, nice, nice. Nice Nia, même, je dirais.